Merde, mon micro, je suis trop con ta, ta, ta, ta, ta. Salut Tonton Stan Moi c'est Mabel, et moi c'est Dipper Ok. Ta, ta, ta, ta, ta. Wow, Un livre magique Salut un gnomes, tu veux te marier avec nous Non. Dans ce cas, on va te tuer et on va te marier de force. Non. Mais hey, euh... Oh, oh, oh... C'est moi, le Perno. Père... La vie, ma croquette Attention, un mon monstre géant Oh, oh Merde, mon robot Salut, c'est moi, j'ai le plus beau, le plus mignon, le plus doué, le meilleur, le plus gentil. Tout c'est moi la b... Eh ma tu veux sortir avec moi Ok. Tu veux m'épouser Non. Dans ce cas, je vais t'épouser de force. Non, car je m'y oppose. Un fait chier. Ils ont gagné cette bataille, mais pas la guerre, car j'ai le deuxième cahier. Moi. Salut, c'est moi Pacifica, et Je suis la meilleure, la plus belle, la plus riche, etc. Parce que mes ancêtres sont les fondateurs de cette ville. D'accord, laisse-moi 30 minutes. La vérité, c'est que t'as vu entière est basé sur un mensonge. Oh, fais chier! On sort ensemble? Non. Waouh, j'ai gagné un cochon! Je vais l'appeler juste un bridou! Salut, je viens du futur, mais faut pas le dire. Bah alors pourquoi tu me le dis? Eh hey, mes belles, grâce au truc que j'ai volé à le type là-bas, on va pouvoir voyager dans le temps et je pourrais pêcher ma copine. Oh, trop bien! On sort ensemble? Non. Waouh, j'ai gagné un cochon! Je vais l'appeler juste un bridou! On sort ensemble? Non. Waouh J'ai gagné un cochon Je vais l'appeler juste un bridou vous voudrez-vous vous bien sentir avec moi, s'il vous plaît Non. Waouh J'ai gagné un cochon Je vais l'appeler juste un bridou Et là, non. Waouh J'ai gagné un cochon Je vais l'appeler juste un bridou On sort ensemble Oui. Là là là là. Hop Oh non C'est toi de a pris mon cochon Dis peur L'autre salope a volé mon cochon oh, Ok, on va reprendre ton cochon. Non. Waouh J'ai gagné un cochon En faisant cela... Deeper resta célibataire toute sa vie. Oh non Mon cochon s'est fait enlever par un ptérodactyle Il faut absolument aller le sauver Ok. Coup de boule Waouh Des dinosaures qui sont pris au piège dans de la résine et qui sont encore vivants On devrait peut-être en informer quelqu'un, non Non Il faut que je récupère l'acte de propriété du Mr. Headshake. Alors, quoi de mieux que pour voler à la maison d'un vieil homme de 50 ans que d'invoquer un démon qui peut potentiellement détruire la Terre Salut, je suis Bill. Et toi, tu es jidéon, hein, n'est-ce pas Mais comment tu le sais Je sais beaucoup de choses. Beaucoup. Ok, donc tu vas rentrer dans la tête de Stan pour récupérer son code secret. D'accord. Oh, oh, oh, oh, oh. Salut. Oh, oh non Ce démon lui est probablement entré dans la tête pour récupérer l'acte de propriété du mystery check. Vite Il faut que j'aille chercher mon livre magique. Voilà. Bon, allez, donc faut tous se mettre autour. Et maintenant on fait une incantation maléfique. rinda, oh, rinda, oh, même si vous êtes là, vous ne pourrez pas m'arrêter. Si, parce que quand on est dans la tête des gens, nous aussi on a des super pouvoirs. Oh Ouais, on a gagné Bon, bah puisqu'un un démon surpuissant qui peut potentiellement détruire la terre, n'a pas fonctionné, alors je vais tout faire péter. Yes J'ai gagné L'acte de propriété est à moi Non, car je ne t'en laisserai pas faire Les nains, à l'attaque. Oh, vengeance oh, merde, j'ai fait tomber mon cahier Quoi C'est lui qui avait le cahier magique Quoi Il y a un autre cahier magique Oh mon dieu Bon, s'il en avait un, c'est peut-être parce qu'il avait le deuxième Bon, bah, au cas où... Eh hey, le vieux, t'as fini mon robot géant ah, Oui Ha ha ah, je vais te tuer Non, parce que je suis One Punch Man Ah oh, non, je suis vaincu Bon bah allez, emprisonne-toi maintenant Ah, voilà une bonne chose de faite Hey, tonton, en fait j'ai un cahier magique. Fais voir ce qu'il y a marqué dedans. Ah ah, ah c'est que des bêtises. Ah, ah ah ça va faire une bonne histoire. Je vais gagner plein d'argent. Merci. Ah ah ah. Maintenant que j'ai les trois cahiers, je vais pouvoir faire quelque chose de peut-être méchant. Tata wow, ta Je trouve un ordinateur appartenant à l'auteur du cahier magique Eh Dipper Je vais faire un spectacle de marionnettes parce que je suis amoureuse d'un gars chelou Ok Merde Il y a un mot de passe Je sais Je vais faire une nuit blanche pour découvrir quel est le mot de passe Merde Je n'ai plus qu'un seul essai Je peux te donner le mot de passe si tu veux Le démon qui a essayé de nous tuer la dernière fois Hmm... Devrais-je faire confiance à un démon qui peut potentiellement détruire la Terre Ok Tu veux quoi en échange Je veux juste une marionnette Ok tu veux quelle marionnette Toi. Et paf Ah Je suis dans mon corps maintenant et j'ai pété ton ordi Oh non Par le pouvoir de l'anatomie humaine Tu es fatigué Ah ah Et maintenant je vais reprendre mon corps Waouh été battu Ouais, mais t'as plus de PC, fils de pute Oh merde La là la la... Je suis gay et je fais une carte de manière insouciante. Là là là je vais voler la tarte. Ah lutin Prise de catch Ha ha ha Nous sommes la société de l'œil immaculé. Ils nous faisons oublier aux gens les choses étranges qu'ils ont vues en leur effaçant la mémoire. PAN oh, Waouh Je suis vieille Mais à part ça, rien de surprenant. Ah ah Et tout ça atterrit dans des petites bouteilles. Voilà, j'ai sa mémoire dans les mains. Ah ah On vient récupérer la mémoire du dieu Mac Croquette Parce qu'il est très important pour le scénario. Waouh Je m'envoie Mais maintenant vous allez nous donner ça Non. Pah pa pa pa pa pa pa pa, pa. Ah, ah. Et maintenant, on va même vous effacer la mémoire Waouh Oh là là, je suis un villageois normal Waouh Je me rappelle plus Mais qui suis-je Tu t'appelles Trou du cul Tu es un joyeux troubadour Ah oui C'est vrai J'avais oublié La la la la Oh hé hey, Mac Croquette T'as vu On va pouvoir regarder ta mémoire Regarde Elle est là, ta mémoire C'est marqué là, Mac Croquette Tu sais pas lire Regarde à travers ce petit écran, on va voir ce que tu as oublié Salut C'est moi, Mac Croquette. Et j'ai vu des choses étranges à travers un portail magique. Et c'est pour cela que j'ai décidé de m'effacer la mémoire grâce à ce pistolet. Car sinon, ça va me hanter toute ma vie. Waouh. Waouh. Je me rappelle plus de rien. Mais c'est pas grave parce que je suis heureux. Ha wow. ha Maintenant, je me rappelle juste que je suis l'ami de l'auteur. Oui. Oui, mais... Oh, un truc bizarre. Non, vite. Il faut que je m'efface la mémoire. Wow, je me souviens plus de. Wow, c'est vrai, je me souviens de tout maintenant. Maintenant, vous allez mourir parce que j'ai perdu mon travail à cause de vous. Non, les enfants, je dois vous dire quelque chose. Bonjour, ici le FBI, on vous arrête. Non, ah bah si. La la la la. la. Mais bud, il faut qu'on aille dans la chambre de Stan. Viens. Oh mon dieu, regarde ce qui a écrit. Vol de produits d'ici, vos identités. Oh mon dieu, Stan est en fait un hors la loi. Et là, regarde, un mot de passe pour le distributeur automatique de boissons situé à l'entrée du magasin. Les enfants, on réquisitionne cette maison. Bon, bah dans ce cas, on va rentrer de force. Ok. Allô, Mousse Oui, allo Protège le distributeur automatique situé à l'entrée du magasin. Ouais, ok. Mousse, laisse-nous passer. Non. Allez, s'il te plaît. Bon, ok. Tun, tun, Oh mon dieu, Stan possède en réalité les trois cahiers magiques. Il a créé une machine qui peut potentiellement détruire le monde. Les enfants je viens d'échapper au FBI pour vous dire que tout ce qui est écrit dans ces cahiers est complètement faux. Je te crois pas. Si, voilà, c'est vrai. Bon, d'accord. Waouh wow, salut, je suis l'auteur des trois cahiers magiques. Oh mon dieu, c'est l'auteur, c'est l'auteur, c'est l'auteur, c'est l'auteur. Mon dieu, je suis trop fan de vous C'est cinéma et Ta gueule. Votre oncle Stan, Stan Lee, est en réalité un imposteur. Ce n'est pas votre oncle. C'est moi, votre véritable oncle. Stan, Stan Ford. Enfin non, c'est aussi votre oncle, parce que c'est mon frère. Mais il a on s'en fout, parce qu'il a été renié de la famille. Me frère apparaître a également créé cette boule magique, qui a fait retrouver tous ses pouvoirs au démon Bill le Doritos si elle est détruite. Ok. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan pour nous protéger de Bill. Enfin, pour protéger juste le Mystery Shake, mais j'ai un plan quand même. Mais Bull, il faut absolument que tu ailles récupérer une crinière de licorne. Selon moi, seul toi a le pouvoir d'aller la récupérer, car d'après la légende, il faut avoir le cœur pur. Si tu veux récupérer ma crinière, il faudra que tu aies le cœur pur. Mais là, tu n'en as pas. Oh Licorna, tu sais que c'est du bullshit tout ça. Tu oh m'as menti sur le cœur pur Oui, dans ce cas, je vais te défoncer la gueule. Et voilà, maintenant le mystère échec est entouré d'une barrière magique. Hé, hey, Dipper, j'ai besoin de toi pour aller dans un vieux extraterrestre. Tu me suis Ok, laisse-moi juste le temps de prendre mon... Superbe sac à dos il est exactement le même que ma soeur parce qu'on est jumeaux et du coup bah c'est obligé qu'on est pareil et on va se donner des toki-walkie aussi pour parler parce que ben, bon voilà comme ça on peut encore communiquer ensemble. D'accord, et moi pour l'instant je vais préparer notre anniversaire ici parce que le dernier jour des vacances et eh bah ben, ça sera aussi notre anniversaire et on va devoir partir de gravity fall sniff ni sniff, sniff. hop là moi aussi je vais prendre mon superbe sac à dos allez on y va chacun de notre côté ouais et Dipper, en fait j'ai besoin de toi pour réparer cette super bouboule magique qui peut potentiellement faire réapparaître Bill le démon Doritos. J'ai besoin de colle super forte, mais plus forte que celle qu'on peut trouver sur Terre. J'ai besoin de colle extraterrestre qu'on va trouver dans un vaisseau extraterrestre qui est pas loin d'ici. Tu vois Dipper, je commence à me faire vieux et j'aurai bientôt besoin d'un successeur pour continuer à faire des recherches sur les trucs paranormaux dont l'humanité se passerait bien. Alors c'est pour cela que je te demande. Dipper, veux-tu être mon successeur Hum, je sais pas, parce que Mabel bah, est sympa quand même. Et puis aussi c'est ma soeur. J'aime bien ma soeur. Ah attention des extraterrestres, ils vont m'enlever. Oh non Deeper, sauve-toi Sauve-toi Non. Ah merci Deeper. Tu m'as sauvé la vie. Oui. Et tout ceci m'a fait me rendre compte que je voulais bien être ton successeur et abandonner ma sœur. Et j'ai totalement oublié que j'avais un Toki Walkie dans la poche et que ma soeur pourrait tout entendre. Coucou Mabel, c'est moi. Je suis triste, espèce de méchant. Mmh je suis si triste, c'est bientôt la fin des vacances Et en plus, personne veut venir à mon anniversaire avec mon frère Et en plus, eh ben il y a mon frère il va partir avec un vieux pédophile Donc ça veut dire que je le reverrai plus jamais Je peux t'aider si tu veux, c'est vrai Oui, je peux faire en sorte que l'été dure bien plus longtemps si tu veux Voir pour l'éternité Oh, j'aurais juste besoin que tu me passes un truc comme ça Oh, écoutons le vieux monsieur qui a essayé de nous buter plusieurs fois Deeper doit probablement avoir un truc dans le genre dans son sac ouais, Oui, oui, c'est vrai, il avait un truc comme ça c'est ça que vous voulez Oui, exactement. Fasse-le-moi. Ah, merci, petite. Oh, mais... Qu'est-ce que vous faites Oh, enfin, c'était moi. Je suis enfin libre. Oh là là. Oh non, je crois que j'ai fait une bêtise. Et toi, petite, je vais te garder dans une boule. Oh mon Dieu, Bill a été libéré. Bon, bah, on est tous morts, hein. Ok. Ah, ah ah maintenant que je suis libre, ça va être le chaos. Parce que le chaos, c'est rigolo. Et je vais faire réapparaître mes copains démons. Oh là là, trop fort. Oh là là là là là. Ça, c'est mes copains démons. C'est mes copains. Mes copains. Parce que mes copains, bah, c'est des gros copains. Le chaos. Ah, oh Et c'est ça, fuyez, bande de lâches Non Bill, on va t'en empêcher Alors toi je te transforme en statue doré, pop, voilà Et toi, Bon je vais vous deux vous pouvez vous en occuper Après tout je vois vraiment pas ce que ce gamin ayant résolu une tonne d'événements paranormaux pourrait faire Allez à table Oh là là là Ah ah ah Oh je crois que je les ai semés Oh salut Wendy on ça va? Oui, il faut qu'on les arrête, pas vrai? Oui, et pour commencer, il faut qu'on aille sauvé mes bols. Pourquoi? Parce que je suis une merde sans elle. Oh mon dieu, trou du cul! C'est Gideon. Et je travaille pour Bill. Et moi et mon armée de monsieur bizarre, on va vous attraper. Parce que. Voilà, non, parce qu'on va prendre une voiture. Nous aussi, on a une voiture. Vite, Dipper, accélère, ils nous poursuivent. T'es sûr Je le vois pas On n'avait pas assez de budget pour acheter notre petite voiture Tu vas pas faire ton rabat-joie quand même ah, ah ah On vous a rattrapé Maintenant, on va prévenir Bill Allo Bill Bah on les a D'accord, j'arrive Dis-moi du con, Gideon. Tu fais bien tout ça pour Mabel, n'est-ce pas Oui T'es sûr que c'est ce qu'elle voudrait Ok, bah, il vous Vroom, vroom, vroom, vroom Oh, salut Mousse Salut Donc Mabel est dans cette boule géante Oui Rentrons à l'intérieur Papa, papa, papa, papa! Oh mon dieu, c'est un monde féerique ici! Mabel! Oui, c'est moi, la princesse! Il faut que tu viennes avec nous! Mais tout est si merveilleux ici, vous pouvez vivre vos plus grands rêves! Oh, papa, c'est toi? Oui, mon fils! Waouh! Euh, truc que c'est mon plus grand rêve et que je sais plus ce que c'est, c'est toi? Oui! Hein Mabel, viens, je t'en prie! Non, je suis désolé, je resterai avec toi, d'accord! Oh mon dieu, vite, il faut s'échapper à dos de, de mon cochon volant! Bah, ils sont où Oh Vite, rentrons au mystère échec. On sera en sécurité là-bas. Oh, ça a fait du bruit. Il y a peut-être des gens à l'intérieur. Il faut les attaquer par surprise. Oh non Mon Dieu, tout le monde, vous êtes ici. Bah, vous m'avez quand même défoncé la gueule pour créer une barrière magique. Faut quand même que ça serve. Maintenant, je vais aller conquérir le monde. Mais quels sont ces six magrets hey, Et toi Oui. Dis-moi comment casser la barrière magique autour de la ville. C'est simple, c'est juste une équation. Non. Oh. Bon, ça devrait aller alors. C'est quoi la réponse Je te le dirai pas. Mais euh, Je m'en fous, je peux entrer dans ta tête d'abord. Non, parce qu'un jour, tu m'as serré la main. Et t'es obligé de me resserrer la main pour pouvoir entrer dans la tête. Ça perd l'hippopette Ok, donc il faut qu'on trouve un truc pour pouvoir combattre Bill. Et je sais ce qu'on va faire. Ah ah, bide, on a fait un robot géant avec notre maison. Maintenant, tu peux plus rien contre nous. Bon, les gars, à l'attaque. Yeah ah ah, nous sommes maintenant invincibles. Ma Devrais-je vous rappeler que mes pouvoirs sont quasi omnipotents Oui, mais tu ne peux rien contre nous. Car notre maison est équipée d'un super bouclier magique fait avec des poils de cul de licorne. Et il est invisible aussi, parce que ça, euh, j'ai, il me faut une quatrième main. Nani Poum, poum, poum, poum. Mon dieu, le bouclier, il les protège. Stop. Vite, c'est le moment Il faut que nous allions dans son repère pour pouvoir libérer les autres, les figurants Restez ici Nous, on y va En sautant en parachute Oui, oui, oui, oui, oui Hé, hey, oncle Ford, réveille-toi What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, diod Hé, hey, les gars, libérez-moi, je suis enfermé dans une cage invisible Ah, peur je connais un moyen pour battre Bill. Attends, d'abord, il faut que je dessine quelque chose au sol. Voilà, maintenant, il faut tous que l'on se mette autour. Et seuls ceux qui sont dans cette pièce peuvent s'y mettre. Heureusement qu'il ne manque personne. Ah, merci, le scénario. Bon, Stan, tu viens Il ne manque que toi. Mmh, je me demande... À quoi ça rime tout ça J'ai installe toi pour toi pas de questions. Bon, d'accord. Gros con. Eh hey, mais t'as dit quoi là Ha, ha, ha, juste à cause de votre petite dispute, la Terre tout entière est condamnée. Ah ha, ha, je suis méchant. Votre diversion n'a pas duré assez longtemps. Et maintenant Voilà, il ne reste que vous quatre maintenant. Et vous, je vais vous enfermer dans une cage. Oh mon Dieu, il nous a enfermés dans une cage. Maintenant, je vais me faire un plaisir de vous tuer. Vous, qui m'avez mené la vie dure. Pire phrase de méchant ça. Ta gueule. Ah, vite Il faut qu'on lui échappe Ouf, ouf, ouf, ouf Heureusement que le simple fait de courir nous permet de le semer. Oncle Stan, Oncle Ford, on est venu vous libérer Ah, ah, ah, je vous ai rattrapé Non Arrête Quoi Qu'est-ce qu'il y a Je veux bien te faire rentrer dans ma tête. Oh, c'est vrai Oui, je veux bien te faire rentrer dans ma tête pour te donner le code pour pouvoir briser le bouclier de Gravity Fall. Ah ah ah D'accord, je vais te faire confiance. Après tout, je ne vois pas ce que l'homme le plus intelligent du monde et son frère jumeau pourraient faire. Allez, je te serre la main. Ah ah ah, je suis enfin dans la tête de Ford. Je vais enfin pouvoir désactiver le bouclier de Gravity Fall pour pouvoir conquérir le monde. Pouf Quoi Stan Mais, pourquoi je suis dans ta tête on a échangé nos vêtements. Tum tum tum tum. Oh mon dieu! Adieu, Stan. Si on lui efface la mémoire alors que Bill est toujours à l'intérieur, Bill sera vaincu. À jamais. BOUM! Non, arrête! Si tu fais ça, tu ne retrouveras jamais la mémoire! Oui, bah écoute, hein. Non, arrête! Arrête! Tu ne te souviendras de rien! Non, arrête! Ah, ah, arrête! Arrête! Arrête! Arrête! Arrête! Arrête! Arrête! Arrête! Arrête! Arrête! Regardez, une statue de Bill en pierre est apparue. Mais on s'en fout. Ah, Stan, Stan, Stan, ça va mmh, Qui êtes-vous Bon, bah, fais chier. Oncle Stan, mais, t'es sûr que tu te rappelles de rien Non, mais, qui êtes-vous Ah oh, putain, Justin Bridou, casse-toi oh, Il s'est souvenu de Justin bridou Il oui, faut lui montrer des photos de famille, il va peut-être s'en rappeler. Ah là là, c'est bon, maintenant, je me souviens de tout. Ce qui n'est absolument pas logique. Si tu avais reçu un coup sur la tête, encore... Je veux bien que la mémoire te revienne, mais si tu y as effacé avec une machine, c'est limite quand même, hein. ton scénario il est pas ouf. Bon ben, c'est la fin des vacances, on va devoir rentrer chez nous, dans notre maison, il est temps de partir avec un flashback. Émouvant, cassez-vous. D'accord. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Tu veux sortir avec moi Ok. Tu veux ma pou... Merde. Sortir avec moi Ok. Eh, hey, tu veux... Putain, mais arrête de tomber quand tu... Okay. Cochon, cochon, cochon, cochon, cochon Alors, quoi de mieux que... Et bordelot. Oh, J'étais battu Ouais, mais t'as plus de PC, fils de pute Ah oh, merde <rire> Oh, quel bordel Oh, putain, il me faut 25 mains. C'est surprenant. Ah ah, on vient récupérer la mémoire du vieux... Merde, c'est plus grand. Mike Croquette. Ah ah, on vient récupérer la mémoire... Merde. Ah ah, on vient récupérer la mémoire du putain de... Et toi, je vais te garder. Merde. <rire> ah ah ah, maintenant que je suis libre, ça va être le chaos, parce que le calot... Le calot. Ah ah, Bill, on a fait un robot géant avec notre maison. C'est ça ma vie. Ah, au secours, je suis aveugle de maintenant. Ah, je suis aveugle. Ah, je suis aveugle maintenant Ah, à cause de... Ils sont morts. Je voudrais que l'on fasse tous une minute de silence pour mon Doritos. Parti trop tôt. Enfin, trop tôt, c'est... C'est approximatif, quand même. Ça fait trois semaines qu'il est dans mon tiroir, c'est... Oh, putain, casse-toi Putain, j'ai oublié son nom. Et en plus, j'ai projeté à 3 mètres. Oh, faut que je me lève ah.